Étape 2. Après avoir appliqué la base Soft Oker Paint Pot sur toute la paupière mobile, appliquez la couleur Blanc Type. Étape 2 Avec un Blending Brush, appliquez la couleur Quark dans le creux. Étape 3. Avec le même pinceau, appliquez la couleur Rice Paper au centre de la paupière pour donner un point de lumière. Étape 4. Dans le coin externe de l'œil, avec un pinceau Précision, appliquez la couleur Brun et puis estompez. Ensuite, avec votre eyeliner, faites un trait à la base de vos cils. Étape 5. Ajoutez une bonne couche de mascara et des faux cils. Étape 6. Pour terminer le look, appliquez votre blush au centre de vos pommettes ainsi qu'une couche de gloss rose sur vos lèvres.